Bonjour à toi cher spectateurs, Godland de l'ignor Palmason, c'est un film que j'attendais beaucoup et pas forcément parce que j'avais beaucoup eu d'écho du festival de Cannes, là-bas le film s'est fait encensé, hein. tout le monde a salué la prouesse esthétique absolument indéniable du long métrage de Palmason, mais moi j'attendais surtout le long métrage parce que c'est un film justement de Lignor Palmason, c'est un cinéaste que j'apprécie beaucoup, qui en est donc à son troisième film, et chacun de ces longs-métrages est une réelle prouesse au-delà de la technique visuelle. C'est un grand trip, c'est généralement un truc qui nous embarque dans une péripétie absolument folle qui nous fait ressentir beaucoup de choses. Donc C'est surtout pour ça que j'avais envie de voir Godland. Le résumé pour faire simple, dans une époque lointaine au Danemark, le jeune prêtre Lucas se retrouve missionné pour partir en Islande et implanter une église. Guidé sur place par Ragnar, un local, il va vite découvrir une île impitoyable mais d'une immense beauté. Alors, déjà, visualiser un peu le tableau, je suis quasiment sûr que ça va être ça. On est typiquement sur le genre de long métrage que la presse va totalement adouber parce qu'elle va y voir des qualités visuelles, esthétiques et oniriques absolument folles, et elles y sont. Et je vois déjà les spectateurs trouver le film long, pompeux, et pas toujours assez palpitant pour réussir à nous maintenir en haleine. Ces deux avis, je les comprends. Personnellement, je trouve que Palmason, ici, arrive à nous embarquer dans un voyage dans son esprit le plus pur et le plus simple. C'est un film qui est un immense récit immersif dans une Islande extrêmement organique, presque spirituelle par de nombreux aspects. Au-delà bien sûr de convoquer un personnage qui a évidemment la spiritualité dans les veines, c'est surtout un film qui nous parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'humain. Quelque chose de très compliqué. C'est à la fois un film qui parle de la remise en question d'un homme qui hésite sur sa foi, c'est également la remise en question d'un homme qui ressent beaucoup de choses à une époque de sa vie où il estime avoir déjà ressenti assez de choses pour ne pas avoir besoin de se poser des questions, mais c'est également aussi l'histoire d'un homme qui va bouleverser le quotidien d'un groupe de personnages qui étaient peut-être un peu enfermés dans leur propre société. Donc à partir de là, le film est une espèce de lent voyage qui va nous faire ressentir beaucoup d'émotions mais qui donc, derrière ça, prend son temps. On sent que Palmason a vraiment très envie de prendre son temps sur de nombreuses scènes et que peut-être, ben, là-dedans, il n'arrive pas forcément à équilibrer son récit, à faire en sorte que tout se passe avec le meilleur rythme possible et donc peut-être que par moments, c'est un poil longuet. Mais alors, l'expérience graphique Difficile parfois au cinéma de jouer la carte de l'expérience pure, surtout quand de plus en plus d'auteurs cherchent à mettre en forme aujourd'hui des moments de cinéma plus premier degré. Et donc, en un sens, beaucoup plus détaché de l'idée que certains auteurs ont selon laquelle le cinéma doit se vivre avant de se faire comprendre. L'Ignur Palmason nous embarque dans une œuvre radicale, un moment de cinéma d'une grande créativité graphique, mais également d'une densité dramatique rare, pour un film poignant, radical, intense, émouvant, parfois peut-être un poil excessif dans sa propension à vouloir nous faire voyager, mais qui n'en reste pas moins un film singulier et assez magique. En termes d'écriture, déjà L'Ignur Palmason, ce que je trouve assez fascinant, c'est que dans tous ses films, il y a cette optique de vouloir faire ressentir beaucoup de choses au spectateur en évoquant très peu. L'objectif n'est pas de surligner les dialogues, l'objectif n'est jamais de faire en sorte que les personnages nous fassent constamment comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir par rapport à l'étape qu'ils sont en train de franchir. Et je trouve que Lucas est l'exemple parfait en fait de ça. Lucas est un personnage qui porte en lui une foi, la foi en Dieu, mais également en un sens la foi en la religion qu'il est supposé porter sur ses épaules en débarquant en Islande et en ayant pour objectif de construire une église. Chose pas du tout aisée. Par de nombreux aspects, je trouve que la forme de l'écriture du film m'a beaucoup fait penser au film Silence de Martin Scorsese, dans un genre très différent, parce que Silence lui raconte l'histoire de deux hommes de foi qui vont chercher un troisième. Là ici, on est plus sur l'histoire d'un homme de foi qui va aller dans un pays où il est supposé répandre cette foi. Et surtout faire en sorte que le plus grand nombre trouve entre guillemets dans cette religion une forme de spiritualité sur laquelle ils ne peuvent pas en tout, en tout cas pour le moment pointer le bout de leurs doigts. Et je trouve que l'idée de poser ce récit ainsi, ça permet d'avoir une vraie accroche par rapport au personnage de Lucas, parce que l'objectif est clair, mais on sait que le voyage derrière va être compliqué. Et le fait de poser ça de manière très juste, d'amener ça au fil d'un récit qui se veut vraiment être comme je l'évoquais au début, un voyage, ça fait que les émotions, même si par moments, elles sont très brutes, très dures et très complexes, elles arrivent quand même à être très claires, parce que Palmason sait exactement comment construire ces étapes. Après, ça reste un film qui est souvent dans la suggestion. Faut accepter ça, parce que sinon, ça peut vite devenir très long. Paul Masson, comme à son habitude, joue à fond la carte de l'immersion par la compréhension du personnage central, ne cherchant pas uniquement à poser une dramaturgie qui se voudrait palpitante ou onirique, même si c'est le cas, mais plus simplement en posant un héros face à une situation qui va le changer à jamais. Ainsi le script, qui en découle, ne veut jamais simplement nous embarquer dans une longue épopée, mais plus radicalement nous faire comprendre cette épopée par l'œil de ce jeune homme, face non seulement à une île, non seulement aux locaux, mais aussi face à sa propre conscience, pour un scénario immersif comme rarement, mais aussi d'une simplicité confondante. En termes de mise en scène, euh, Lignor Palmason est un immense graphiste. C'est un cinéaste qui se sert d'énormément d'outils pour faire en sorte que sa réalisation et sa manière de porter le récit soient suffisantes pour évoquer beaucoup de choses. Le film est dingue. Déjà, il y a ce choix de cadre, avec en plus cette letterbox qui renforce le fait qu'on suit un homme de foi qui, en plus, est un photographe. Qu'à partir de là, tu mets un format comme ça, forcément, en tant que spectateur, il y a des choses qui vont être poussées d'elles-mêmes, en fait, dans ce cadre. On va forcément se projeter et imaginer certaines choses. Et la composition, en plus, du cadre qui est amené derrière, qui est souvent très photographique, très léché, souvent sur des plans Fixe. Il y a très très peu de mouvement et lorsqu'il y a du mouvement, il doit avoir un vrai impact par rapport à ce qui se passe dans le cadre. Je pense notamment à un panneau qui est absolument fou, qui permet de mettre en relief les personnages par rapport au décor. C'est sur une immense descente avec une petite rivière au fond. C'est extraordinaire ce plan, il est juste d'une beauté. Et en même temps, d'un vrai poids esthétique qui je trouve est absolument dingue. Et tout ça, tout du long, c'est ce qui renforce la puissance de la mise en scène de Palmason. On n'est pas uniquement en train de regarder un film qui est beau, on est en train de regarder un film qui a de l'impact sur nous. Qui nous fait ressortir énormément de choses. Devant lequel on ne reste jamais simple spectateur finalement. C'est un film devant lequel on, on est presque en train de faire ce voyage avec cet homme on est en train de souffrir les étapes qu'il est en train de souffrir. On est en train de, de, de comprendre finalement les remises en question qu'il qu doit avoir devant lui et qu'il n'accepte pas forcément. Et c'est ça en fait qui ressort le plus de la mise en scène du cinéaste. Je pourrais vous parler des heures de la radicalité graphique et sensorielle de ce cadre dans lequel nous plonge le cinéaste, tant on sent que l'auteur, une nouvelle fois, fait de sa caméra le meilleur moyen d'immersion possible, donnant lieu à bien plus qu'à une simple série d'outils de mise en scène, mais un véritable outil de compréhension de l'état d'esprit du personnage. Palmason joue à fond la puissance de son imagerie donc, joue à fond l'iconicité de son cadre et de son décor, appuie constamment sur ce qui impacte le plus le spectateur, ne laissant pas indemne face à une telle propension et une telle proposition de cinéma, mais surtout apportant à ce même spectateur ce qu'il est venu chercher, une œuvre singulière et terriblement intense. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon, il n'y a vraiment rien à redire. Euh, que ce soit donc Ingvar Egert Sigurasson, que ce soit également Victoria Carmen Soneu, que ce soit Jacob Lohmann, que ce soit Ida Mekin Linsodir, que ce soit euh, Vagusando, que ce soit Ilmar euh, Gohan Johnson, tous les acteurs sont vraiment excellents. Je les ai trouvés très doux par moments. Ils sont également capables de faire ressortir leurs émotions de manière très vive, ce qui, durant de nombreuses scènes, est très important pour la compréhension du récit et pour la compréhension tout simplement du spectateur, mais je trouve que bien évidemment, vous vous en doutez, le film, on le retient surtout pour son acteur principal, acteur extraordinaire qui porte le film totalement sur ses épaules et qui est habité par le personnage du début à la fin. Elliot Krosetov est un immense acteur qui le prouve ici par une interprétation complètement folle et possédée du personnage de Lucas qu'il parvient à rendre aussi énigmatique que terriblement touchant. Au bout du compte, Godland est un film très particulier. Alors indéniablement, c'est un film qui graphiquement est totalement abouti, qui nous raconte une histoire passionnante, mais c'est un film qui dure 2h22. Et c'est très long, même pour un récit aussi passionnant soit-il. Donc je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui soient très réfractaires à l'idée d'aller voir un film qui en plus est tourné dans un format très particulier, donc en letterbox 1.33 avec une pellicule Super 8, voilà, à partir de là, c'est un peu compliqué de réussir à se dire « vas-y, je me motive à voir ce film ». Mais réellement, on est sur le genre de long-métrage esthétique qui fascine, qui nous embarque du début à la fin. Donc si vous avez l'occasion de voir Godland de Lynne Palmason, ça reste quand même un très beau moment de cinéma, très fort, très impactant, qui vaut le coup d'œil dans une salle, indéniablement. A plus